Précédemment dans une maison africaine. Je dis, si que quelque chose arrive à la maison, je ne peux pas responsable. Vas-y, le blâme, c'est pas spécial. Je pleure de. Qu'est-ce J'ai reçu des appels manqués euh, venant de KFC. C'est qui KFC Si je savais que tu suivre, là, c'était aussi un fardeau très lou, je n'aurais jamais fait. Le confinement et les fermetures. Ont eu un effet dévastateur sur l'économie locale. Chérie, chérie, viens, je dis chérie, tu m'appelles comme si je suis belle dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Et le troisième joueur ressuscite dans les rues. Ouais, merci Seigneur. L'enfant prodige finit toujours par revenir. Je savais que c'était une question de temps. Je ne sais pas s'ils sont fâchés au côté de mon retour. Cependant, c'est mieux que je suis J'avais ces plaintes qui foirent à tous les coups. Marie, ma fille, te voilà en J'ai appelé, j'ai appelé sans peine. Personne n'a décroché. Passe-moi c'est moi ta soeur C'est vrai. Mijo m'a pris le passé, j'espère que rien de grave, c'est passé. Et en passant, on ne vous a pas chassé avec les habits Qu'est-ce qui s'est passé? On est resté chez un ami à Mijo. Voilà, et puis c'est lui qui nous a donné les habits ici. Donc, qui concerne Mijo, voici arrivé, je vois que tout le monde est en train de me regarder. Si elle arrive au bon moment, de... parce que moi et plus le mensonge là, elle n'a pas dit que sa bouche là, ça ne peut pas qu'à le son. Si elle fait l'erreur de me trahir, je vais aller au foyer aux urgences. C'est un peu comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Mademoiselle, tu sors d'où Je sors de chez un ami. Oui, euh, Marou et moi, on est venus s'excuser auprès de vous, mais comme elle marche plus vite que moi, elle. Euh m'a devancé. Voilà, c'est pour ça que je suis venue en dernier. Sinon, on était ensemble. Euh, oui. Euh... Euh, c'est vrai, euh, Mijo et moi, on est venu euh, s'excuser, on est venu enterrer la hache de guerre. Et on promet on va plus euh, recommencer. Mijo, je, je t'ai pas entendu. Comment, euh, papa? Je voulais m'excuser pour ce comportement-là et tout. Je vous écoute. Les actions parlent plus que les paroles. Comme nous vous deux, vous allez m'écrire sur une feuille blanche 3000 fois avant ce soir. Je ne sortirai plus sans l'accord de mes parents. Compris Vous disposit, on va en reparler. <tousse> Les enfants, ils pensent que quoi Qu'ils vont venir ils vont s'excuser que leurs péchés seront lavés. Accepter le pardon serait trop facile. Le crier dessus serait trop extrême. Non. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas Jésus, moi. Trois mille mots Pourquoi parce que c'est qu'il a joué Bitoubi Et pense que moi, je suis robot pour dire trois mille mots avant le soir. pas <rire> La journée sera très longue. En plus de ça, il a ajouté trois mille mots avant ce soir. Que t'as même suivi, je sais pas. Ça va. Vraiment, avoir des enfants et trouver le juste milieu, c'est compliqué, mais pas impossible. J'espère qu'il n'est pas sérieux de... J'espère que tout ce qu'il dit ici, là, ça reste ici de... Parce que moi, il n'y a pas de troisième lien mondial. Je ne vais plus sortir de la maison sans m'accorder. Marou, ça va. Tu m'as pas l'air bien depuis tout à l'heure. Juste un mot de tête, Ça va passer ça fait combien de temps Ça commencé depuis que j'ai entendu qu'il faut écrire les 3000 mots là. Ah, ton père aussi, lui, il exagère. C'est quoi ça Moi, il pense pas qu'il est trop sérieux de toute manière. Mais en passant, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis pour que tu reviennes plus Mets-toi de tes oignons, tu comprends. Mets-toi de tes oignons. Compris. Connaissant ta mère, la cette situation n'avait pas fini jusqu'ici. Je propose qu'on trouve une version identique là pour ça qu'on va parler là. Tu hey, c'est va... pas la peine de proposer. Ce que tu as dit là, ça n'a pas la même chose que j'avais dit avant que tu ne m'aimes Donc, donc, euh, Donc pourquoi Tu n'as pas dit la vérité. Pourquoi <rire> okay, ça crée encore troisième guerre mondiale Il y a trop de tensions comme ça, Bon, oui. j'apprécie beaucoup. Et puis. C'est euh... pas fait ça pour toi. j'ai fait ça pour moi. Donc, euh, voilà. De toute manière, moi je vais aller me laver. Donc, euh... Pourquoi c'est toujours toi qui vas te laver la première? Chaque fois, moi je te laisse. Aujourd'hui, la il va annuler. Marie-Romère, <rire> mais... mon passe, c'est de le lever Marie. Et c'est dans ces moments-là que je comprends vraiment l'utilité de maman. Pourquoi c'est toujours moi la peine de cette maison? Elle oublie qu'elle a deux enfants au bout. Qui aime bien châtier, Voilà, maintenant je vais se laver en première. <rire> Maman, tu m'as appelé Maman, tu peux t'asseoir, je ne mords pas En fait, il faut que tu saches que pendant trois jours, j'ai veillé et prié sans dormir Parce que j'étais tellement inquiète Et en tant que mère, cette histoire-là me traumatise beaucoup hein? Je dis... L'ami dont tu as mentionné, est-ce que moi et papa, est-ce qu'on le connaît Mon frère et mon ami, c'est son ami. C'est vrai que je le connais vraiment tellement et c'est pas toi. Elle <rire> yes! n'a pas de chance. Donc si je comprends, mais tu le connais même pas. Euh, non, pas vraiment. En fait, yes! Marie, c'est ça ton problème. Tu es là, tu aimes suivre les gens de, de, de, de bêtement, comme un mouton sans cervelle. Je dis, ouais, parce bah, que c'est ton sens d'intelligence. Tu entends ça. Donc c'est-à-dire que si on t'emmène dans un trouteau, si tu vas aller tomber, tchac tu réfléchis même, tu réfléchis. il y a la bouillie dans ta tête. Mais ça te donne de quoi Qui s'assemble, se ressemble, c'est normal. Il faut arrêter de suivre les hommes bêtement et aveuglement, tu comprends non? De toute manière, on en reparlera. En tant que mère, c'est mon devoir de vous protéger, de savoir qui vous fréquente. tu comprends non Donc l'ami là, il est qui pour mijo Mon intuition me dit que ça, là, c'est un piège. Regardez-moi le baloc, non? La fille, rend ma stratégie plus difficile que je ne pensais. Soit je perds la confiance de mes gens en disant la vérité, soit je continue à toujours me faire crier dessus. Oh. Connaissant ma fille, elles font plus rapidement qu'un glaçon au soleil. C'est juste une question de temps et de temps pour la sorte. Si je dis aussi, ce pas facile. Comme un magicien, j'ai toujours les tours dans mon sac. Je veux passer à la carte biblique, ça marche à tous les côtés. tu ignores quoi. Hum. Mm. Maman, moi je ne sais pas vraiment, il euh, faut demander à mes jours. Oui. Oui. Oui. Bananoba. je dis, pourquoi tu es méchante comme ça Marie Hein je va à sa permission, je promets, je te porte responsable. Tu sais pourquoi Parce que tu refuses de diffuser la lumière là où il y a l'obscurité. Qui ne dit rien qu'on Et qui consent est au péché Et qui est associé au péché ira directement en enfer. Et je sais que toi, tu as la crainte de Dieu. C'est pas là-bas que tu veux aller, n'est-ce pas Marie, tu te rappelles du Proverbe 12, 22. Euh, évidemment, tu ne lis pas ta Bible. Les forces sont en horreur avec l'éternel. Les couples qui agissent en vérité, lui sont agréables. Marie-Romé, pour la dernière fois, dis-nous la vérité. Que sais-tu de ce cas-là? Pourquoi je ne suis pas attendue à ça? La carte biblique. Elle m'a des, Elle m'a des... On ne peut pas cacher la vérité, même pas avec la main. Tôt ou tard, elle finit par sortir. Quand elle sortira, je serai prête pour l'accueillir. Donc voilà, maintenant vous connaissez toute la vérité, c'est tout ce qui s'est passé. Tu es maintenant en de la lumière, c'est ça. Il faut faire le bon choix dans la vie. Tu dois choisir toujours la lumière, c'est important. N'oublie pas le dire à ta soeur en partant que j'attends vous deux, vos 3000 mots ce soir. Tu comprends? Je pense qu'il est temps de faire ce que je devais faire depuis le début de la création. Jésus, tu vas m'excuser, mais cette fois-ci, je me charge. Qu'advient ce qu'il advienne Moi, je pense que j'ai fait le bon choix. Bon, du moins, j'espère. Tu défais déjà tes cheveux, ça n'a même pas duré. Avec tout ce qui s'est passé là, moi, j'ai besoin d'un changement. Mes cheveux, là, ils me grattaient trop. En oh. tu défais pour toi. Ta... En tu défais pour moi le soir. Attends, il a fini mes 3000 là d'abord pour toi Je dis, hein, maman t'a appelé pourquoi? Pourquoi tu veux savoir? C'est pas toi qui as dit chacun a cassé se mouiller de ses souvenirs. Pourquoi tu es vraiment rancunier? Je ne suis pas rancunier, j'utilise juste un mot contre toi. C'est différent. Ok, excuse-moi, non faut parler. Ah, c'est nouveau! Oui, je <rire> veux qu'il me demande pardon. Waouh! Wow. <rire> pas l'on gagne? <rire> elle a toi. dit quoi? Bon, elle a juste demandé à propos de l'ami là. Et puis toi tu as dit quoi, à la base j'ai fait comme Pierre, j'ai Mais après là, hmm. elle a fait sortir la carte publique Ah la carte publique Je sais que toi non. là tu as fondu comme un garçon Bon oui, on peut dire ça, mais Emma, elle m'a dit de la faire confiance donc euh, j'ai fait ça Et toi naïvement tu l'as cru n'est ce pas, <rire> j'aurais jamais pensé que toi oui toi m'as redevenu Judas, tu allais me faire ça, me livrer au soldat hmm. Marou là, c'est ça son problème, elle n'utilise pas sa tête pour parler, elle utilise sa bouche, elle passe elle-même. Mais aussi c'est ça son problème, elle aime trop dramatiser les choses, il n'y a pas de drame. Voilà ça, troisième guerre maintenant déclenchée. Contrairement à elle, moi, je garde la foi, j'ai la filme conviction, je crois, j'espère. Que ça là, c'est pas aussi grave que ça. Tout sauf ça, hein, Marou devenir Judas. Cadvienne, qu ce qu'il l'advienne? Au moins, moi, j'ai la conscience tranquille, du moins, je pense. Il nous a tous mis dans peine. paix. Je dis bien tous. Ah, mais vous pensez ça. Il n'est pas que la carte biblique est que c'est une stratégie inventée par le mouvement africain au 18e siècle. Elle a pour but de soutirer, soutirer les informations à travers les textes bibliques pour te mettre la pression, pour que tu dises tout, que tu vas dire tout. là. Elle va utiliser ça contre toi. Et puis qu'elle va utiliser ça contre toi, là. elle va te rendre la vie misérable. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Moi, j'ai pas été autant vacciné que toi sur voilà. ce coup-là, donc... Euh... Bon wesh la famille vous savez déjà quoi faire c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez aimé vous avez apprécié moi je pense que c'est pas aussi grave que ça et vous qu'est ce que vous pensez commentez dans les commentaires pour que je sache aussi n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater chaque fois que je pose des vidéos que ce soit en français ou en anglais aussi euh, si vous n'avez pas liké la là, là, que la là, palette de Proverbe Proverbes 22 la palette de oh il faut diffuser la lumière ou il y a l'obscurité c'est pas ça jo, tu me tâches, moi jo. je pense que c'est pas aussi grave ça la troisième guerre mondiale que tu voulais éviter là la voilà maintenant déclenchée